Salut l'automne, c'est trop pour un nouvel épisode sur OpenSize 4, j'avais pas réalisé. Mais les... la Moscovie a perdu des terres face aux Oigrats et aux Bouriates qui ont réapparu. Probablement qu'elle a eu des révoltes et qu'elle a pas su les gérer. Peut-être grâce à moi, vu que je vais couper la ligne. On a un nouvel événement. Protection ottomane. Désolé l'Espagne, mais je préfère booster mes mes provinces en les rendant beaucoup plus efficace commercialement voilà donc une dernière revendication sur lui pas une province dont j'ai absolument besoin oh une mine d'or oh, c'est très appréciable une mine d'or non allez on la revendique on la prendra Dans le dernier épisode, on s'était occupé des Mamelouks à la fin du dernier épisode. Je leur ai laissé trois provinces, trois provinces qu'on prendra dans une prochaine guerre et qui me permettront de débloquer pas mal de nouveaux claims, de nouvelles revendications un peu partout. Je voulais améliorer mes relations avec l'Espagne, on va probablement lancer la guerre d'abord. La Bohème m'aime beaucoup, bien que je lui ai fait un coup de barrière hongroise. Euh, la Moscovie à mon avis est définitivement affaiblie Et ne gagnera plus contre Pologne, Suède, Danemark et tout N'osera plus attaquer à l'OIRAT, Même si elle doit rester une des premières puissances militaires au monde Moscovie, 58 000 hommes Non pas une des premières mais Eux ils ont la moitié de ce que j'ai Le Bengale Bengal et Bahamani C'est des très gros morceaux Mais donc, on va attendre un peu plus que mes armées arrivent. Euh, je dis mais, mais peut-être que m'attaquer à Delhi d'abord, c'est futé. Lui il est gros aussi. Il y a Viginalara et défendu par le Bengal euh, ou Bahaman. Bon, peu importe, les deux sont très gros. Bahaman. Si jamais il y avait un troisième, bah, c'est peut-être Delhi. Dely, si jamais il était aussi puissant que Bengal et Bahamani, il ferait l'autre tiers de l'Inde. Je sais pas si le Vigiana Gra, est allié à beaucoup de gens ou pas. Peut-être qu'on peut avertir Bahamani, lui dire « tu touches pas à mes voisins ». Mais en vrai, je m'en soucie pas beaucoup. À combien de provinces sommes-nous J'ai l'impression que ça bouge pas très souvent. Parce on est déjà à 2-350 avant... mystérieux on en est toujours à trop ça j'attends vain... enfin vainement. pas événement non mais j'attends les boosts qui vont arriver au niveau 20 maintenant ils sont très intéressants qui me permettraient de repasser en positif si je l'avais maintenant mais je ne l'ai pas Refusez, vous ne passez pas, vous vous battez euh, mal si vous n'arrivez pas à passer, et puis tant pis. Euh, oh, j'ai beaucoup trop de gens qui ont tenté de passer par là. Alors que nous n'avons pas plus de libre passage. Est-ce que laisser une armée de 27 là-bas, c'est pas trop... On va dire que tout le monde est sur le coup. C'est un gros pays. Qu'est-ce que ça donne l'expansion par là Toujours 28, 42, 44. Je peux pas vraiment prendre des provinces par là. Et c'est dû au fait que j'ai beau prendre des provinces vachement loin. Ça impacte quand même Venise, euh, Sileï. Euh, et euh, dans une moindre mesure, l'Autriche, Ferrari, tout ça. Et ils se retrouvent euh, mécontents juste pour ça. Sileï, je sais pas trop pourquoi. J'ai beaucoup de surexpansion sur eux. Croatie, j'en ai pas tant que ça. Euh, Venise, à la limite, ils ont une province ici, peut justifier, mais par exemple, Gênes, ils ont pas grand chose. Je pense que c'est plus, li plus lié à la capitale que à ça. Ou alors, parce qu'ils les ont dans une compagnie commerciale, euh, ça compte pas vraiment comme euh, euh, si quelqu'un prend des provinces à côté, on prend l'expansion agressive. Euh, L'Alodie n'a pas d'allié et je me disais que c'était des provinces très faciles à prendre. Voilà, c'est fini la guerre en Alodie. Enfin, ce n'est pas pleinement fini, mais euh, c'est bouclé. Darfour, peut-être que je pourrais les attaquer aussi. Ils veulent bien être vassalisés, mais après il faudrait que je les annexe avec des points et tout, et ça me casse un peu les pieds. Et ça me permettrait d'avoir une future avec le Yémen que je pourrais aussi attaquer. Il a une fâcheuse tendance à rentrer dans la coalition contre moi tout le temps. Autant qu'il ait une bonne raison de le faire. Je n'ai pas pris une seule province depuis le début. Et il me casse quand même les pieds. Euh, Bahamani, Bengale, ou alors Delhi. On va faire Delhi d'abord ils n'ont plus d'alliés. Et ils ont des provinces riches que je dois prendre. On a fusionné ces deux armées. Voilà, c'est fini. Il avait une grande, euh, grande série de revendications de provinces légitimes, c'est ça Ouais. Ils les ont plus. On va Darfour est allé à Kafa et un un petit état que je ne vois pas. Yémen est allié à Hormuz et Mombasa. Faisons des revendications sur le Darfour plus tard. C'est les sunnites, non, c'est les coptes, tant pis. Les coptes sont aussi beaucoup tolérés chez nous. Je voulais fusionner cette armée et la recouper en deux parts égales. J'ai une revendication sur Delhi. Pourquoi ne pas réclamer Il n'y euh, a pas de province de soie frontalière. Si, celle-là. Notre réseau doit avoir une, atteint une taille de 20 pour accomplir cette action. C'est une province à Calimar maintenant. D'accord, on chargera de lui une autre fois. C'est pas grave. Hop, délice, c'est le moment. De perdre du terrain. C'est une guerre beaucoup plus facile. Ils sont déjà en train de perdre contre la Transoxienne, qui n'arrive tout de même pas à prendre le fort. Du siège du de Delhi, je sais pas s'il si était défendu, c'est juste que c'est un fort de niveau 1 probablement. Pas forcément avoir besoin d'en avoir deux. de visibilité sur ces provinces pas d'armée en vue transoxyne a ramené une troupe plus importante On a leur capitale, on a notre objectif de guerre. Oh lui c'est un gros pays. A-t-il de la, de la... soie Non. Mais il n'a pas beaucoup d'alliés et on peut facilement avoir une frontière commune avec lui. Je me demande si jamais c'est pas des provinces que Delhi a perdu. Oh bah ils ont fait la paix. Ça c'est une occasion. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris. Prêt... pas un fort Delhi? Je sais pas trop. Ah là il y a un fort. Euh, voilà faisons un truc comme ça finalement on va monter jusqu'à 100 score de guerre s'ils si ont fait la paix à ah, lui il peut plus plus revenir en arrière comme j'aurais voulu fin d'un d'un siège. Ça me fait aussi une frontière avec le Bengale. Enfin, si je prenais des territoires jusqu'ici, ça me ferait une frontière avec le Bengale. Ils sont plutôt. ici j'aurais dû faire attention plus tôt c'est une grosse province hop en quarantaine C'est à peu près fini Ah j'ai cru lire Pologne attaque Autriche C'est tout à fait ça Pour la conquête de territoire Que je considère comme revenant à la Hongrie Au moins c'est pas mon allié bohémien Qui fait ça Alors qu'est-ce qu'on prend Cette province Je l'ai revendiquée Ensuite Delhi. Ensuite, 52, 52, 49. Ces deux-là, elles ont. Non, pas celle là Voilà, et c'est fini. 200 Ça coûte 200. Pour faire ça, ça serait plus futé de faire des revendications sur les grosses provinces de type Delhi. Non je peux prendre ça. Quelqu'un risque de s'emparer de Delhi mais comme ça j'ai. Si je fais ça, je prends les une de trois provinces les plus au nord. On va faire ça. Voilà, il me reste Delhi. Celle du Doab. Et ensuite ça tape dans le Bengale. Je peux pas tout légitimer, il y en a qui doivent être hors de portée où j'ai plus les points. C'est pas grave, on aura bientôt les points. Préparons-nous dès à présent pour la guerre suivante. J'ai perdu des revendications. C'est lui que je voulais attaquer après. Non, c'est lui. Ah, ah, ah, ah. Si, j'ai fait une petite bêtise en ne prenant pas d'Eli. Après, il y a Nagor. Cindy Abawa. Qui okay, est une cible facile. Couture à garantie par Bahamani. Attends qu'on nous ait je dis. Ah, ça, la, la Pologne reçoit de l'aide de son allié danois. Apparemment, le Danemark est tellement gros dans les provinces prises à la Moscovie que le nom du pays est maintenant côté moscovite et plus côté Danemark. ça va très vite ça euh, tant pis on va déclarer la guerre à Bahamani avec le Bengal ça fait une grosse guerre comme ça j'aurai le temps de tout légitimer et continuons les revendications sur Gujarat par exemple encore des provinces à moins de 10 de dev facile à prendre parce qu'il est juste garanti par Bahamani si Bahamani commence à tomber parce qu'il aidera. Les tech 16, je crois que c'est très en retard sur les techs militaires. Ouais, j'avais pas pris ça en considération, mais ils vont probablement tomber de par euh, leur faiblesse militaire assez claire. Par contre, ça fait une surface immense à, à envahir. Par conséquent, une longueur. guerre. On a un peu d'inflation. Euh, le Darfour. Croatie. Euh, bon, je tape plus trop en Europe en ce moment que je devrais continuer pour ne pas prendre de quoi. Nogay, je peux peut-être les achever. Non, pas encore. Je pourrais réattaquer l'Afghanistan, je pense. Bientôt. Ils sont alliés à... Ah bah ben voilà... Voilà comment ils vont disparaître eux, j'ai trouvé. Grâce à leur alliance avec l'Afghanistan. Ça fait des détours un peu longs. un mon goût. Restons de ce côté là. Légalisme ou mysticisme Mysticisme. D'ailleurs, on est à 0. On va annuler. Ça me coûte des sous. Pour rien. Parce que c'est beaucoup trop long et on fera pas de conversion prochainement. Ok, tombé. C'est celui-là qui bloque beaucoup. On va s'occuper surtout des forts. Ah bah il est tombé. C'est l'occasion d'avancer. Non, pas de passe des tours de fou. Le Knau est probablement vassal. Ah non, il est pas dans la guerre, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas de lien avec le Danemark, le Bengale plutôt, mais si je voulais me prendre des provinces côtières, je pourrais. Et on va s'assurer que ça reste possible en se faisant une flotte plus importante de transport de ce côté-là du monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je ferai bien quelques vaisseaux légers de ce côté-là. J'ai beaucoup de territoires maritimes, autant qu'ils servent. de plus. On peut en faire encore un peu plus. Et voilà. C'est une période qu'on retiendra dans l'histoire par l'époque des grands travaux maritimes. du monde ils sont très nombreux par endroits. même si je compte sur eux pour m'esquiver je sais pas combien de temps ils vont m'esquiver euh, peut-être que je peux aller direct sur le mangal avec ces armées là On m'attaque. Oh, oh, ouais. Ça va piquer. On peut leur mettre un commandant. On va recruter à nouveau. Je dis ça va piquer, mais on a gagné. Il y avait 60 000 renforts qui arrivaient. Il y en a 30 000 qui sont partis au moment du, de la bataille. Il enchaîne, il enchaîne, mais il perd. C'est assez incroyable. Comme mon armée est tellement plus puissante la sienne non, fais pas ce détour là toi, toi reviens là il là, y a une armée gratuite à achever. ok, alors toi tu restes là hop, c'est parti toi, attends là le signal allez allons-y tous un siège de plus on les attend ils continuent d'arriver naïf s'en sont mieux sortis je sais pas si le baguette a la moindre retard de tech en effet comme quoi une tech de plus une tech de moins ça joue pas mal ils ont peut-être aussi des meilleures idées et tout hein. En plus avoir un grand nombre de bateaux ça me permettra de gagner contre des... des pays qui navalement ont à peu près autant de galères que moi. Ma galère étant très ancienne, elles n'ont pas la même force. Ces armées là finalement, vous allez remonter là-haut. Là, -haut. Balassor, ça tombe. Bengali il prend moins 28 et lui moins 40 fin du siège de Koda. il temps de s'étaler sur le Bengal. ok beaucoup de monde là-haut j'ai vu fin d'un siège en effet écrabouiller une par une j'espère que ça vous aura plu il faut que je m'arrête on se trouve bientôt pour la prochaine vidéo